Bienvenue à vous dans cette vidéo qui se veut légère, ça faisait longtemps. Alors vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur Upland. Et donc on va voir tout simplement de quoi il s'agit, comment on peut vraiment devenir propriétaire sur la blockchain et générer des revenus. Alors même si le titre peut sembler racoleur dit comme ça, faut savoir que c'est vraiment vrai. Enfin on est sur la métaverse, c'est-à-dire qu'on est dans un jeu, hein, dans un jeu qui est on va dire proche de Monopoly et qui quand même euh, se base dans, sur la vie réelle, c'est ce que je vais vous expliquer, et dans lequel on peut donc devenir propriétaire, acheter des parcelles de terrain et puis faire un business à partir de là. Alors, on va parler donc de Upland. Alors, Upland, c'est un jeu qui est créé sur la blockchain iOS. Alors, j'ai pas eu euh, souvent l'occasion de vous en parler, même si parfois je vous en parle, c'est vraiment euh, pour beaucoup, hein, c'est un concurrent mais vraiment très très sérieux, un peu comme Cardano pour le coup, euh, de d'Ethereum. C'est-à-dire que là, par rapport à Ethereum, on peut cr créer des DApps, etc. Mais euh, il s'avère que les problèmes de volatilité, <rire> les, toujours le même problème, et eh bien en fait, ils sont plus adaptés sur iOS. Il s'avère hein, en tous les cas que depuis sa création en 2018, c'est une blockchain qui prend de l'importance, qui, qui nous montre en fait ses preuves et ne serait-ce qu'avec un jeu comme Upland, on voit bien que euh, qu'elle est suffisamment solide et qu'elle a beaucoup de potentiel. Mais bon, on va pas parler de d'iOS trop dans cette vidéo, hein, c'est pas le sujet, on va plutôt s'intéresser à Upland, surtout que là, j'ai envie de faire une vidéo courte, un peu sous la forme de tutoriel, pour ceux que ça intéresse, si ça vous intéresse. Euh, donc voilà, on démarre premier chapitre, comment ça marche alors déjà, vous pouvez l'utiliser, enfin vous pouvez accéder à de partout, c'est-à-dire sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur. Moi, personnellement, je préfère sur la tablette, c'est plus simple, mais euh, vraiment, c'est fonctionnel partout. Alors, en gros, pour l'instant, parce que c'est quand même que le début du jeu, euh, les, seules, les seules villes ouvertes elles sont aux États-Unis, et comme les fondateurs sont euh, basés à San Francisco, les premières villes, ça a été San Francisco et New York. C'est-à-dire que c'est sur ces villes-là que vous pouvez acheter des terrains, donc qui existent sur la vie dans la vie réelle. Et d'ailleurs, j'ai voulu faire un parallèle pour voir un peu les prix et j'ai regardé un peu du côté de la 5 ème avenue, Wall Street, etc. Et en effet, ça coûte un bras comme dans la vie réelle. Alors, si vous pouvez pas vous payer un appartement à New York, eh bien, peut-être que Plante, ça va vous plaire. Il faut savoir que quand vous achetez un bien, en fait, sur Plante, donc à New York ou un autre, donc vous avez vraiment une propriété euh, NFT qui est créée sur la blockchain EOS. D'ailleurs, que vous pouvez vérifier, vous avez votre propre acte de propriété et personne ne peut le contredire. Alors la première question à se demander, c'est clair et net, c'est de se demander pourquoi acheter des biens sur ce jeu Et bien en fait, tout simplement, en achetant des biens sur Plante, et vous allez recevoir des revenus mensuels. C'est-à-dire que chaque... Et ça, ça dépend des biens que vous allez acheter. Bien évidemment, plus vous auront de la valeur, plus vos, plus vos mensualités seront importantes. Alors comment c'est possible d'être rémunéré comme ça En fait, il y a plusieurs façons. Il faut dire, il faut vraiment que je vous le dise. Alors j'ai bien lu le white paper, le business model est hyper intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux poules qui sont dédiés euh, bah, au fonctionnement économique du jeu. Et donc, à chaque fois qu'il y a des frais de transaction, parce qu'il y en a, il y a des frais de transaction, il y a des jeux, il y a des nouveaux services, etc. Eh bien, les commissions, elles sont versées dans une poule qui, à partir de là, sont reversées pour les propriétaires des maisons. Alors déjà, le business model, voilà, c'est toujours important de toujours regarder comment euh, l'argent, comment on gagne de l'argent. Et euh, je dois dire qu'en ayant bien regardé, ça se tient, c'est hyper, hyper solide et hyper pertinent. Donc, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent aussi le fait que les, des personnes qui visitent votre, euh, votre bien vont aussi euh, payer une sorte de redevance. Alors c'est vous qui la choisissez, mais bon en général on choisit celle du jeu, et donc à chaque fois qu'ils visiteront vos biens, et eh bien ils vont euh, vous verser des UPX et c'est comme ça que grosso modo on gagne de l'argent. Bien évidemment, plus vous avez des biens, plus vous allez recevoir et euh, donc euh, des loyers mensuels et puis les frais, euh, les redevances des personnes qui passent par chez vous. Maintenant vous allez vous demander pourquoi ils passeraient par chez vous. Alors comment le jeu est fait et euh, vous avez en fait, dès que vous vous inscrivez, un avatar. Et avec votre avatar, vous allez vous déplacer un peu partout dans les villes, enfin les villes qui sont nouvellement créées. Il faut savoir qu'à chaque fois, il y a de nouvelles villes qui vont être créées. Et puis à chaque fois que vous euh, vous, vous baladez, vous pouvez aussi euh, participer à des jeux concours, comme à des piña colada par exemple, par exemple pour gagner des UPX et en fait souvent donc cette, cette chasse au trésor si vous voulez elles sont basées en fait sur des biens euh, de certaines propriétés de personnes alors ma phrase n'était pas très euh, cohérente mais euh, tout simplement ce que ça veut dire ça veut dire qu'à chaque fois que vous chercherez un bien ou participerez à une chasse au trésor vous serez amené à visiter des biens et donc comme ça en fait vous paierez les redevances aux personnes et puis euh, si vous vous demandez pourquoi on, passe au, on participe à des chasses au trésor bah, il faut savoir qu'on gagne des UPX avec et plus on gagne des UPX donc euh, des tokens du jeu eh bien plus on peut acheter des biens etc alors les biens on peut les acheter on peut les revendre euh, rapidement hein, directement sur le site on peut même faire des propositions à des personnes et euh, d'ailleurs moi j'en reçois beaucoup des propositions donc je sais pas si c'est les si ça fait partie du marketing du jeu pour euh, nous pousser à consommer plus et à vendre en tous les cas il euh, y a une bonne communauté ça fonctionne bien moi je vais vous montrer directement ce que j'ai euh, en toute transparence là en plus si vous me cherchez j'ai mon avatar c'est une valise orange euh, ça n'a pas d'importance donc euh, Inès et euh, je suis en mode pro maintenant alors je suis passée depuis pas longtemps parce que j'ai en tout euh, 19 propriétés et euh, 4 collections. Alors, les collections, il faut que je vous explique comment ça marche. En fait, quand vous vous inscrivez, alors aussi, euh, pour vous inscrire, en, je vous conseille mille fois de passer par un lien affilié. Alors, vous pouvez passer par le mien. Euh, moi, je suis passée aussi par un lien affilié parce que quand vous vous inscrivez avec un lien affilié, vous gagnez tout de suite des UPX. Alors, bien sûr, euh, vous pouvez le, le faire sans, sans passer par des liens. Mais voilà, ça vous fait toujours des UPX. On ne sait jamais. Sachant qu'avec les UPX, au départ, vous pouvez... Euh, ça dépend, il faut que je vérifie mais vous pourrez au moins acheter peut-être un appartement. Ça dépendra des prix. Euh, donc voilà, ça peut être intéressant pour vous, mais sinon, il euh, n'y a pas de souci, vous, vous tapez sur le plan, vous vous inscrivez. Et euh, donc voilà, vous créez votre avatar. Et il faut savoir que plus vous achetez des maisons, plus vous pouvez remplir, et là, c'est là où ça fait penser vraiment à Monopoly, c'est-à-dire que vous allez pouvoir remplir des collections. Par exemple, moi, comme j'ai trois euh, appartements, entre guillemets, enfin, trois biens à, euh, à Brooklyn, eh bien, bah, j'ai augmenté mon boost. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner telle ou telle somme, j'ai un 1,25 euh, sur, euh, sur toutes les sommes que je gagne. Donc, c'est vraiment intéressant. Bon après, vous pouvez avoir plusieurs collections, sachant que chaque bien ne peut être utilisé que dans une collection. Enfin voilà, ça c'est une manière de faire. Hein. Bon ça c'est assez simple. Et pour les loyers que je reçois, eh bien c'est tout simple. C'est euh, vous le voyez là à droite, donc j'en ai 126, sachant que je les ai récoltés euh, hier, j'en ai récolté Donc je commence à gagner pas mal, ce que je ne savais pas honnêtement. Moi j'ai participé à ce jeu déjà parce que euh, il y avait un engouement au départ, ça faisait partie des, des premiers jeux qui étaient utilisés et euh, j'avais envie de tester mais voilà donc je clique sur collect, collect all earning et voyez euh, on peut les collecter toutes les 8 heures il me semble alors ça devient intéressant et vous allez me dire, alors pourquoi gagner des UPX, euh, ça reste un jeu C'est là où je vous arrête. Ce que vous pouvez faire avec les UPX, tout simplement, vous pouvez racheter des biens et les revendre et gagner de la plus-value. D'ailleurs, là, je vais vous montrer mes propriétés. Eh bien, j'ai vu qu'elles prennent de la valeur, donc au fur et à mesure que le jeu grandit. Le jeu fonctionne avec la loi de l'offre et de la demande, donc forcément, plus il y a d'utilisateurs, plus il y, y a de personnes qui achètent des UPX, plus les biens montent aussi parce que ça se rarifie. Donc, euh, comme vous pouvez le voir, on voit aussi que certaines propriétés, de la valeur et que je gagne un peu plus euh, à chaque fois. En tous les cas, les maisons que j'ai achetées euh, à certains prix, parce que quand vous êtes débutant, quand vous commencez à entrer dans le jeu, on vous fait des offres, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des maisons à moindre prix par rapport aux autres joueurs qui sont sur la plateforme. Et bien, pour l'instant, moi je suis en plus-value, c'est-à-dire que si je revends mes biens, j'aurais quand même fait une plus-value, même si ce n'est pas encore très intéressant ça reste encore que le début. Alors voilà, si par exemple je veux acheter un bien, moi j'ai 11 000 euh, UPX, alors je vais vous montrer ce que ce qu'il faut faire. Donc la, la première des choses que vous, si vous êtes intéressé pour en avoir, eh bien c'est d'acheter des UPX. Moi j'en ai pas besoin, mais les prix sont tout à fait abordables. Donc vous voyez pour 5 000 UPX, on avait 5 dollars. Moi je sais que j'avais acheté des packs à 20 000 et je me suis pas cassé la tête. Donc, et, euh, donc pour chercher, vous pouvez tout de suite chercher une adresse qui vous intéresse ou tout simplement chercher près de, près de vous. Et vous pouvez alors cliquer sur l'icône de, de l'immeuble en fait qui va vous donner toutes les propriétés à côté de vous alors n'hésitez hésite, pas à dézoomer pour avoir une plus large vue et donc euh, donc voilà, vous voyez que je peux acheter un, un bien à Manhattan à 31 dollars, un autre à 31 dollars. Vous voyez, ça j'y reviendrai, mais en effet j'ai bien dit 33 dollars ou 31 dollars. C'est-à-dire qu'on peut vraiment payer en dollars. Ça se fait rapidement, mais je vais vous dire pourquoi, euh, pourquoi c'est important ce point-là. Alors pour le coup, moi j'ai plutôt envie d'acheter à San Francisco. Et il faut savoir qu'à San Francisco, c'est quand même vachement plus cher que, euh, que les biens qu'il y a à New York. Mais bon, à San Francisco, ils ont ouvert déjà la possibilité de créer des, des immeubles en fait sur les parcelles que vous avez. Donc là, ça devient hyper intéressant et c'est pourquoi en ce moment, je veux plutôt acheter sur San Francisco. Alors, je vais simplement vous montrer le processus pour acheter euh, parce que c'est très simple. Donc euh, là, vous cliquez sur l'icône immeuble. Donc, propriété à côté de chez moi. Et là, je vois quelque chose à 5 dollars. Euh, ah, à Auckland à 6200. Bon, je clique dessus. Donc, vous voyez, on me montre quand c'est en vert, c'est bon. Je clique sur « Buy ». Alors, est-ce que vous êtes, vous voulez vraiment l'acheter Ok, je ne suis pas un robot. Ok, donc vous voyez « Minting on the blockchain ». Donc là, on est vraiment en train de créer un, un, un NFT pardon, sur iOS. J'ai problème, des problèmes d'élocution, paraît-il. Donc, euh, donc voilà, euh, ça s'est fait donc instantanément. J'ai mon, mon certificat. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut créer en fait par-dessus... Euh, là, c'est encore trop neuf, je viens juste de le créer. Donc, euh, je vais vous prendre, je vais vous montrer un autre bien que j'ai à San Francisco. Et donc, vous cliquez sur euh, les trois petits points, la propriété. Et voilà, je vais vous montrer à San Francisco, là. Donc, j'avais acheté un, une parcelle donc vous voyez là elle est en bleu et vous voyez qu'il y a un immeuble euh, en construction alors ça c'est la grande nouveauté de, de Plante, c'est vraiment génial et je dois dire que quand j'ai vu ça c'est là où je me suis dit ouh là là le jeu il a beaucoup plus de potentiel que prévu c'est pas simplement un monopoly euh, ça peut aller bien plus loin parce qu'en plus euh, parce qu'en fait les appartements là que vous voyez euh, qui sont en, en construction c'est pour pouvoir vendre par la suite des services des biens et puis en plus si on a des services on va pouvoir attirer plus de personnes etc alors le concept le principe pour construire des immeubles, il est un peu plus compliqué que d'avoir des UPX. Euh, ça marche pas comme ça. En fait, d'un côté, il faut d'abord il faut acheter la parcelle. On est d'accord, c'est ce que je vous ai montré. Et ensuite, vous devriez euh, cliquer sur euh, Manage ou Build. Et en fait, il faudra dépenser des Spark Tokens. Alors les Spark Tokens, ça, là aussi, c'est en plein développement, ça vient d'être lancé. Et moi, j'en ai reçu en Airdrop. Et donc euh, il faudra stacker des Spark tokens pour pouvoir construire la maison. Et il y aura tout un système, ce n'est pas encore mis en place, mais d'exchange, où vous pourrez aussi louer des Spark aux personnes pour pouvoir construire. Les Spark servent uniquement à construire des biens immobiliers et c'est là hein, qu'il euh, y aura vraiment de l'argent à se faire. Alors, vous voyez, moi, mon appartement, là, le building que je suis en train de créer, il m'a coûté 0,25 Spark et euh, j'aurai fini dans 153 jours. Donc oui, c'est énorme. Donc ça nous pousse en fait à gagner plus de Spark. Pour avoir plus de Spark, il faut, avoir, faut passer de statut euh, faut upgrader en fait son level sur le jeu donc euh, il faut avoir beaucoup de maisons etc bon moi pour l'instant je vais attendre les 153 jours pour voir je vais voir aussi la roadmap du projet mais j'avoue que c'est un élément qui est génial enfin quand on pense à toutes les possibilités on voit vraiment qu'on entre vraiment dans une métaverse qui va être dense, riche et puis euh, intelligible maintenant euh, voilà je vous ai un peu tout montré enfin j'ai fait rapidement si vraiment ça vous intéresse à la limite je pourrais faire une vidéo genre non répertoriée euh, pour aller plus en détail ou ailleurs que sur euh, YouTube. Et rapidement, là pour le tuto, je vais simplement vous montrer euh, les challenges et comment on peut gagner euh, les, les chasses au trésor, comment on peut gagner des UPX tout simplement. Je vais vous montrer tout simplement en mode jeu, comment ça marche. Admettons que je veux euh, m'entraîner à Candy Bar donc ça, c'est pour jouer à des pina colada, mais je suis en mode practice. C'est-à-dire que là, c'est juste pour s'entraîner. Il faut que je dépasse le record pour pouvoir gagner des, des vrais UPX. Donc à vous de voir, il y a d'autres challenges, hein, il y a d'autres jeux pour gagner des UPX. C'est euh, plus intéressant, je pense, que de, de faire la piña colada. En plus, moi, je suis une pin. Donc voilà, il faut simplement cliquer dessus. Donc déjà, j'ai un record pourri. Et en un temps limité pour gagner le plus d'UPX possible. Donc euh, là, c'était mode entraînement, hein, donc c'est pas intéressant. Je voulais simplement vous montrer à l'image. Donc voilà, euh, bon travail, mais j'ai gagné des cacahuètes. Donc voilà, retourne to the menu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre euh, Voilà, et ensuite, vous pouvez euh, spawn free. Là, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que là, vous pouvez chercher des trésors. Comme je vous, vous l'avais dit tout à l'heure, c'est comme ça qu'en fait, vous allez vous balader un peu sur euh, la métaverse de Plande et chercher des trésors. Alors, on vous indique normalement où est-ce que ça se trouve. Vous avez des petits indices, en fait, et vous avez un temps limité pour y accéder. Là, vous avez que 5 minutes. Donc, vous bougez votre bloc Explorer. En fait, votre avatar, c'est votre bloc Explorer et vous devez le déplacer euh, dans certaines parties. Là où il y a les icônes de Telegram, vous zoomez. Et par exemple, donc là, vous cliquez Send. cest à dire que ça va envoyer votre, euh, votre bloc Explorer. Mais bon, ça va vous coûter aussi un peu. Donc là, moi, ça m'a coûté 5 UPX mais avec la probabilité que je puisse gagner un trésor qui a beaucoup plus de PX que ça. Donc voilà, ça marche un peu comme ça. Euh, moi, j'en ai gagné qu'une seule fois, hein, pour vous dire la vérité, parce qu'il faudrait passer faudrait que j'y passe plus de temps. Mais je préfère, moi, tout simplement, acheter, euh, attendre que ça prenne de la valeur, récupérer mes loyers, et puis euh, en acheter, en acheter, euh, récupérer des sparks, et puis dans quelques temps, euh, revendre, une fois que ça aura bien pris la valeur. Alors voilà un peu, en gros, hein, dans les grandes lignes de plan de comment ça marche. Ce que je voulais vous dire pour finir, pourquoi je je pense que ça peut être un bon jeu, même si je sais que ce n'est pas du goût de tout le monde. La grosse, la grosse innovation de Plante, c'est que tout de suite, ils sont passés par, euh, par l'utilisation de Tilia Payment. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ceux qui ont créé... Euh... Second Life, en gros, ça veut dire que les biens, là, vous avez vu tout à l'heure que je pouvais acheter en dollars, c'est-à-dire que les biens que vous avez achetés, vous pouvez aussi et les acheter en dollars et même les revendre en dollars et directement. Et pourquoi c'est intéressant, le plan, pourquoi ils ont été très malins, vraiment chapeau à eux, c'est qu'avec ce système-là, il n'y a pas de barrière avec les personnes qui ne sont, qui sont pas euh, familiers avec la blockchain ou avec les crypto-monnaies. N'importe quelle personne, à vous de vous proposer le jeu à n'importe quel joueur, à n'importe quelle personne qui est intéressée, tout simplement, elle pourra y accéder facilement. Il n'y a pas besoin de wallet, elle n'a pas besoin de s'y connaître en crypto-monnaie. Elle peut payer directement par PayPal, par carte bancaire et par crypto-monnaie aussi. Mais euh, c'est simplement que ça veut dire que l'adoption la, de masse se fera beaucoup plus facilement qu'avec un autre jeu, comme on a vu avec euh, Decentraland, etc., qui là, demande une certaine connaissance des crypto-monnaies. Il faut avoir une, un wallet, metamask, etc. Donc là, voilà. Le grand avantage de Plante, c'est que tout de suite, ils ont pensé à ça en se disant, on va créer un jeu sur la blockchain, mais par contre, on ne va pas euh, créer des barrières à l'entrée, on va rendre ça accessible. Donc, euh, voilà, dans l'idée, c'est ça. Et pour conclure, euh, pour conclure, comment on peut conclure ça bien, on peut conclure tout simplement parce que les personnes qui seront contre euh, ce type euh, d'initiative et de projets, ce qu'elles peuvent dire, elles peuvent dire, oui, mais ça sert à quoi Je préfère acheter des vrais biens dans, le... dans, dans la vraie vie. Et alors, je comprends parfaitement ce raisonnement et on peut même se dire à quoi ça sert des pareils jeux. Moi, ce que j'ai envie de dire, euh, bah, plutôt à ces personnes-là, moi je suis ok avec tout, mais euh, bon voilà, les personnes qui jouent à GTA ou je sais pas moi, Tom Rider ou à Candy Crush, il n'y a pas non plus d'utilité. Donc euh, là, on va dire que c'est une forme de divertissement dans lequel les gens peuvent gagner de l'argent, et donc, euh, why not, tout simplement, de la même manière et sans si critique ce type de jeu, bon, euh, voilà, il faudrait simplement euh, bah, critiquer aussi plein d'autres, choses qui sont pas très utiles, mais dont on a besoin. Le divertissement, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais euh, oui, ça fait partie des biens euh, essentiels de, enfin, qui font partie de, de, du bien-être humain, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres protocoles ou, ou d'autres jeux qui vous intéressent poser des questions à Bibi. Je suis là, ça fait plaisir, c'est léger hein, comme tout. Donc voilà, moi, je vais continuer à acheter des biens sur PX. Euh, je vous ai mis mon lien, mais n'hésitez pas à passer par d'autres liens et à poser vos questions si vous en avez. Et euh, pour ceux qui sont intéressés quand même par l'immobilier, mais pas de cette forme-là, je veux dire pas investir sur des métaverses, vous avez encore le site Realt.co. Bon, j'en parle souvent, mais j'aime bien. Et donc voilà, là, c'est différent. C'est plutôt des biens immobiliers de la vie réelle qui sont tokenisés. Donc c'est quand même différent du fait de créer des NFT sur des métaverses. Mais euh, très sérieusement passez une très bonne journée et euh, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao